bonjour les organes reproducteurs des fleurs chez les angiospermes qui forment les gamètes sont les organes mâles ou ondrossée et les organes femelles ou le gynécée alors comment se forment les gamètes au niveau de l'ondrocée on a vu que l'ondrocée l'ensemble des pièces florales appelées étamines ces étamines sont des pièces formées par deux parties une première partie appelée filet et au sommet de ce filet se trouve une partie gonflée appelée une entère cette entère est formée par deux parties gonflées comme on peut le voir sur cette photo on a une première partie ici et de l'autre côté une deuxième partie. Chaque partie gonflée se caractérise par une fente appelée une fonte de déhiscence. Une fonte de déhiscence. Cette enterre, lorsqu'elle est jeune, se caractérise par une fente de déhiscence fermée. Cette fente, lorsque l'enterre arrive à maturité, s'ouvre. On voit bien ici que la fente s'est ouverte et tout ce qu'il y avait à l'intérieur de ce gonflement sort à l'extérieur, et ce qui correspond au grain de pollen. Ainsi, sur, sur cette image que j'ai réalisée, on peut voir une terre avant maturité formée par deux parties sous forme de sacs et au niveau desquels on trouve cette fente de déhiscence et à maturité ces deux sacs s'ouvrent au niveau de la fente de déhiscence pour libérer leur contenu formé par les grains de pollen. Ces grains euh, euh, enterre sous microscope optique si on y réalise une coupe, on remarque que c'est tout simplement un tissu cellulaire. Ce tissu forme deux sacs qu'on appelle des sacs polyniques dans lesquels on trouve des grains de pollen et ces sacs polliniques ils sont caractérisés au milieu par l'existence de cette fente de déhiscence. Un grain de pollen, si on remarque bien cette image, est tout simplement une structure cellulaire formée par deux noyaux un premier noyau dans le cytoplasme et la partie bleue et la membrane cytoplasmique et ce trait que je viens de réaliser mais on voit aussi qu'il y a un deuxième noyau autrement dit une deuxième cellule dans la membrane cytoplasmique, je préfère utiliser une autre couleur, et celle-là. Ainsi on a une cellule une au milieu d'une cellule deux. Ou tout simplement, une cellule de grande taille qui contient une, une cellule de petite taille l'ensemble de ces deux cellules est entouré par deux membranes une première membrane en fait une enveloppe plutôt qu'une membrane une première enveloppe mince appelée l'intine et une deuxième enveloppe plus épaisse qui apparaît ici en rouge, appelée exine. Ainsi, si on schématise ce grain de pollen, on voit bien qu'il est formé par une grande cellule verte, qu'on appelle, qu appellera dorénavant une cellule végétative, au milieu de laquelle se trouve une petite cellule, orange ici, qui prendra le nom de cellule génératrice, et l'ensemble est entouré par deux enveloppes, une première enveloppe interne, c'est très jaune, appelée intine, et une deuxième enveloppe externe, plus épaisse, appelée exine. Cet exine se caractérise à certains niveaux par un amincissement formant ce qu'on appelle des pores germinatifs. Enfin, ce grain de pollen il se forme selon deux grandes étapes qui sont comme suit. Au départ, dans les sacs polliniques, on trouve une cellule mère appelle diploïde 2 n je vous expliquerai après ce que c'est, qui va subir une première division pour donner deux cellules et puis une deuxième division pour donner quatre cellules. Ces quatre cellules sont appelées des microspores et ce sont des cellules haploïdes. L'ensemble des deux divisions qui permet de passer d'une cellule n à à quatre cellules N est appelée une méiose. Après, chaque microspore va subir une mitose, une division simple au niveau du noyau pour former deux cellules, une cellule végétative dans laquelle se trouve une cellule génératrice. Autrement dit, si j'explique par un schéma simple, on a une cellule mère. Dezaine, qui va se diviser en premier pour donner deux cellules, et puis ces deux cellules vont se diviser après pour donner quatre cellules. Ces quatre cellules, c'est ce qu'on a appelé des microsports. Et ici, c'est une cellule mère. Ces quatre microspores sont des cellules haploïdes par rapport à la cellule mère diploïde. Chaque microspore, si j'ai j'agrandis le schéma, est une cellule donc formée par un noyau, un cytoplasme et une membrane cytoplasmique, va subir une division au niveau du noyau pour donner deux noyaux. Un des noyaux va se voir se voir entouré par une membrane pour former une cellule génératrice et la grande cellule formera ce qu'on appelle une cellule végétative et l'ensemble sera entouré par deux parois la première paroi qu'on appelle l'intine, et la deuxième paroi plus épaisse qu'on appelle l'exine. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.